Il y a un fil du rasoir très intéressant entre la bonté et l'amour. Et l'amour, elle se vérifie dans la parole. D'où cette chanson classique, bien connue, c'est « Parlez-moi d'amour ».« Redites-moi ces mots tendres, car ce beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. »« On ne se lasse jamais d'entendre parler d'amour. » Personne ne va vous dire, si vous lui parlez d'amour, « ça suffit, tu m'en as trop dit. » C'est sa nourriture au cœur, c'est les paroles d'amour, de l'importance d'apprendre à parler d'amour pour être quelqu'un de vivifiant.